Alors bonjour à tous, nous sommes en, en direct euh, ce soir avec vous pour la plupart parce que aujourd'hui on cible plutôt euh, la France mais pas uniquement parce qu'on a avec nous euh, un invité euh, de Pôle emploi international en France, donc Fabrice qui est là. Bonjour, bienvenue Fabrice. <rire> Merci, il faut que je me présente ah oui, vas-y. Allez, présente-toi Fabrice. Allez, je me présente. Donc Fabrice Huguet, je travaille pour Pôle emploi mobilité internationale, service spécialisé de Pôle emploi euh, qui accompagne donc, des demandeurs d'emploi dans leurs projets de mobilité à l'international, mais également des entreprises donc comme Patrimoine RH, dans leurs projets de recrutement de travailleurs étrangers internationaux, français ou francophones, via nos affichages de postes. Alors, je vais prendre deux petites minutes pour parler de cette offre de service qui est souvent assez méconnue des de mes compatriotes basés en France. Mais si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez la possibilité d'être suivi par nos services. Euh, Patrimoine RH et Globe euh, vous feront passer peut-être des coordonnées ou nos coordonnées pour, euh, si vous êtes intéressé, qu'on aille un peu plus loin. Sinon, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Fabrice Huguet, euh, et vous allez me retrouver sur LinkedIn pour échanger avec moi. Alors, euh, l'offre de service mobilité internationale, ce sont plus de 50 conseillers qui accompagnent des demandeurs d'emploi et des entreprises dans leurs recrutements euh, internationaux. Et la partie visible de notre travail, vous la retrouvez sur des outils comme Emploi Store, comme sur le site également de Emploi.fr, lieu de travail Canada pour avoir les offres d'emploi que nous cherchons à pouvoir tout au long de l'année pour le Canada, mais également euh, sur la partie mobilité internationale de Pôle emploi. Donc quand vous êtes sur la page d'accueil, de pôle-emploi.fr, pôle-emploi.fr, vous avez un petit menu en haut à gauche, vous cliquez dessus et vous avez une partie mobilité internationale. Et dans cette partie mobilité internationale, vous allez retrouver nos actualités, euh, vous allez retrouver des outils d'information et de conseils concernant donc les projets de mobilité, pas que pour le Canada, mais également en Europe, puisque bien libre circulation, libre installation des travailleurs en Europe également. Voilà pour la petite présentation, j'espère que je n'ai pas été assez, trop long. Oh non, non, c'est parfait, merci Fabrice. <rire> on mettra de toute façon tous tout les liens euh, après le live euh, en commentaire hein, vers les, les différents sites et aussi bah, ton, ton email si, si certaines personnes veulent te contacter. Et du coup, c'est bien à savoir parce que la plupart des personnes qui sont peut-être euh, dans cette situation voilà, en, sans emploi actuellement se disent pourquoi pas carrément aller euh, immigrer euh, dans un autre pays. Donc aujourd'hui, on va plus particulièrement parler du Québec, mais tous les conseils que, que vous allez pouvoir entendre peuvent s'appliquer à, à d'autres destinations. Parce qu'on a aussi avec nous deux experts en, en recrutement, hein, plusieurs années euh, à leur actif. Donc avec euh, d'abord bah, Mohamed Ami qui est là. Bonjour Bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Je me présente aussi, tant qu'à faire. J'ai 20 ans d'expérience à peu près en recrutement international en, en Tunisie, puis aux Émirats Arabes Unis. J'ai rejoint l'équipe de Patrimoine RH il y a quelques, une année, un peu plus qu'une année. et Je m'occupe de recrutement international de, au sein de Patrimoine RH. Voilà. Merci. Et notre dernier Merci. invité, donc Philippe. Eh ben bonjour, Philippe Zinser, je suis le fondateur de MoveJob. Et puis aujourd'hui, on, on va parler de, des bonnes pratiques. Hein. Donc moi aussi, comme disait Amine, j'ai la chance d'avoir immigré deux fois dans ma vie. Donc ce qui me permet de bien comprendre ce que recherchent les candidats et, et qu'est-ce qui peut poser des, fois des problèmes aussi aux candidats. Parce que quand on est passé par un une expérience, on est capable d'en tirer des conclusions. Puis on accompagne aussi des entreprises qui, elles, veulent recruter à l'international des compétences qu'elles ne trouvent pas. Alors c'est sûr qu'aujourd'hui, on va plutôt parler euh, du Québec, du Canada, mais du Québec en particulier, pays de enfin, la province francophone. Mais il faut savoir que MoveJob peut aussi aider les entreprises euh, en France, hein, qui aujourd'hui, elles aussi, vont de plus en plus recruter à l'international. Euh, la Belgique, la Suisse et plein d'autres pays. Et puis, bah, bien sûr, les candidats qui, eux, sont intéressés de se trouver des opportunités à l'international. Donc, euh, très heureux d'être avec vous ce matin et puis euh, d'échanger sur euh, comment bien se préparer à partir. C'est ça. Aujourd'hui, le, le mot-clé, c'est la préparation. Euh, pour ceux, ceux qui nous suivent déjà, on, on a fait des précédents lives euh, sur tout ce qui était plus partie recrutement, euh, comment bien préparer son CV, sa lettre de motivation, euh, réussir son, son projet d'immigration. Euh, ceux qui ont, qui ont manqué ces événements, vous allez pouvoir les retrouver sur notre, euh, notre site, soit le site de MoveJob ou le site de Patrimoine RH. Et là, aujourd'hui, vraiment, on s'attaque à cette partie euh, « Checklist euh, », tout ce qui doit être coché, bien préparer ses affaires, etc., ses documents pour immigrer euh, sereinement euh, dès 2023, euh, je l'espère. Alors, c'est parti. Par quoi faut-il faut commencer On va dire euh, à six mois, par exemple, six mois avant de, de partir… Euh, au québec je dirais un peu plus que six mois quand même un hein. six mois c'est vraiment limite si on a si on a déjà les bien, le projet est mûri déjà euh, et tout ça mais il faut il faut s'y prendre euh, peut-être une année avant et euh, commencer d'ailleurs par avoir un passeport valide c'est c'est un bon début euh, et puis euh, et puis commencer à aussi à réactiver son réseau euh, au québec si, si, si vous ciblez le, le québec ou la une certaine, ou, ou une autre province ou une autre, un autre pays, je ne sais pas, mais il faut, il faut développer ou réactiver son réseau et puis euh, euh, entamer des recherches sur le, le pays, euh, sur le, le métier que vous faites dans ce pays ou cette, cette ville, etc. Ça, c'est pour commencer, euh, euh, c'est le, le minimum euh, euh, pour, pour pouvoir avoir une idée sur, sur la la destination euh, d'immigration. De, Puis, j'irais vraiment dans le même sens, avant de rentrer un peu plus que dans, dans, dans la période des six mois, mais j'irais vraiment dans le même sens qu'Amine. Euh, moi, pour avoir immigré, euh, ça a pris des mois. C'est-à-dire que pour immigrer au Canada, ça et à l'époque, hein, il y a 11 ans, je trouvais que c'était ra... long, mais aujourd'hui, je trouve que c'est quand même, j'ai eu de la chance, c'était rapide. Ça m'a pris 18 mois pour immigrer du, du Pacifique euh, au, en Amérique du Nord. Donc quand les gens trouvent que des fois une année c'est long, deux ans c'est long, euh, Amine, toi, je pense que tu as encore un plus bel exemple. Toi, ça t'a ouais. pris combien d'années pour avoir ton visa de résidence Un peu plus que six ans, presque sept ans. Mais euh, résidence permanente, c'est un autre... Mais en, en fait, ce, que, ce qui est important, c'est qu'il y a plein de façons de rentrer au Canada. si Pour ceux qui veulent aller au Canada, parce qu'on a dit qu'aujourd'hui on parlait du Canada et du Québec, euh, c'est sûr que vous pouvez entamer votre propre parcours vous-même avec une résidence permanente, mais ça prend énormément de temps, énormément de temps. Euh, et puis c'est pas sûr de réussir. Faut, faut aussi, faut pas se mentir, c'est pas une, c'est pas parce que vous allez vous lancer là-dedans la que ça va systématiquement aboutir. Alors que si vous trouvez une entreprise qui elle décide de euh, de vous parrainer, de de, de, de vous recruter, et eh bien en fait votre processus de de, de de recrutement va aller beaucoup plus vite. Hein. Nous on l'a vu cette année, il euh, y a des candidats en, en deux, trois mois, il, ça y est, ils avaient trouvé l'entreprise, ils étaient partis. Ça va super vite. Puis il y en a d'autres, ça va peut-être prendre une année, mais une année, ça peut paraître long, mais c'est vraiment pas long. Quoi. Je veux dire, versus si vous voulez faire ça tout seul dans votre coin avec votre résidence permanente, ça va vous prendre trois, euh, quatre ans. Euh, puis encore, il faut espérer que votre dossier soit perdu et autres. Donc j'ai envie de dire, avant nos six mois, avant. Assurez-vous déjà que votre projet il soit, il soit bien clair dans votre tête, que, que votre projet soit un projet aussi familial si vous êtes un couple avec des enfants. et autres. Tout ça, ça se prépare bien avant. Puis quand tout ça s'est fait, que vous avez commencé à vous intéresser au pays, ben là, comme disait Amine, hey, go Si demain, j'avais une opportunité d'emploi, parce que sachez que ça va super vite, hein. on va sûrement en parler tout à l'heure avec une petite vidéo de, de, de témoignage d'une des, des, des personnes qui a été recrutée. Euh, Souvent, les gens me disent « Ah, je ne pensais pas que ça allait aussi vite. » quoi. Donc, ça va ça va super vite. Quoi. Euh... Mais il faut être prêt. Donc, euh, commencez ouais, déjà par, le, par le, le, le, le visa. Pas le visa, mais votre passeport. Parce que ça peut paraître bizarre, mais il y a des gens qui sont recrutés aujourd'hui. Puis, quand l'entreprise dit bah, « Go, je veux vous embaucher. » Ils n'ont pas de visa à jour. Ils n'ont pas de, de passeport à jour. Donc, ça commence bien. Quoi. Donc, euh, puis, on sait que c'est long. Hein. Je ne sais pas combien ça prend en France, mais c'est long de, de, de faire une demande de, de passeport. Donc, euh... Important que vous puissiez déjà être prêt quoi, par rapport à ça. Tout à fait, et pour rebondir à ce que vous disiez, ce que disait Amine et puis Philippe, effectivement, le réseau c'est important, avoir des documents à jour, et puis c'est surtout de commencer déjà à vivre à l'heure canadienne, à l'heure québécoise, par ces lectures, ces lectures qu'elles soient ou ces actualités, pour être au courant un peu de la, des sujets aujourd'hui qui font l'actualité au niveau de, de ce nouveau territoire dans lequel vous envisagez de, de partir. De peut-être être à même de pouvoir, avec votre réseau, parler de, de, de leurs actualités, de leurs problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui. Philippe évoquait la problématique de, de main-d'œuvre, euh, de, de recrutement de travailleurs étrangers temporaires en France. Et effectivement, c'est une problématique aujourd'hui que rencontrent les entreprises françaises. Donc, vivre à l'heure canadienne. Je dirais aussi, dans un premier temps, c'est ne rien s'interdire. Enlever ces œillères qu'on a euh, en disant la voie royale pour que j'immigre sur un territoire, c'est. Euh, la reprise d'emploi, c'est trouver une entreprise qui va m'embaucher. Mais dans ma situation, quels sont les possibles qui s'offrent à moi Est-ce que ça va être de l'entrepreneuriat, de la création, de la reprise d'entreprise Est-ce que ça va être effectivement la reprise d'emploi, qui est plutôt sécurisante, puisqu'on va immigrer dans le cadre professionnel, donc avec un employeur qui nous attend C'est très rassurant. Est-ce que ça va être une immigration dans le cadre d'études, pour moi-même, ou ma conjointe, ou mon conjoint qui va me suivre au Canada C'est donc se dire, bah Aujourd'hui, à l'instant T, je prends des informations sur quels sont les possibles, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ma situation et d'essayer d'avoir, par des groupes Facebook, par exemple, ou par des séquences comme aujourd'hui, des retours d'expérience de personnes qui ont vécu l'immigration. Alors, le travers que cela peut avoir, c'est de se dire, bon, ce n'est pas un copier-coller de ce qu'ils ont fait que je vais faire moi-même. Non, mais c'est de s'inspirer de ces belles histoires, de ces réalisations concrètes, probantes, peut-être des erreurs qu'ils ont faites pour, ne, pour gagner du temps de son côté. Et donc, comme le disait Philippe, effectivement, la famille, c'est très important. Il faut que toutes les personnes soient parties prenantes dans ce projet, la conjointe, les enfants. Donc, il euh, n'y a pas de, de tabou entre vous euh, euh, sur ce projet. Il faut vraiment en parler euh, et même, je dirais, même plus en parler autour de vous parce que Philippe l'a dit, partir, ça peut se faire très vite. Donc, si je pars très vite au Canada, eh bien, il euh, faut que mes proches ils soient au courant que se dire, bah, venir me voir, c'est... Il euh, bah, faut traverser l'Atlantique. Euh, ça ne se fait pas en claquement de doigts. S'il arrive quelque chose à un de mes proches, bah, je ne reviens pas, en prenant, je prends l'avion, mais je ne peux pas revenir dans les 48 heures. Ça se prépare un tout petit peu. Voilà. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte et bien préparer euh, son projet. Et quelles sont les stratégies Prendre le temps de s'informer correctement sur les stratégies possibles dans ma situation en tant que futur euh, arrivant au Canada. Ouais. Euh, J'ajouterai, euh, Fabrice, en fait... Euh... Il faut, il faut un budget pour immigrer et il faut s'y prendre en avance euh, pour pouvoir épargner un petit peu d'argent et mettre à côté pour pouvoir subvenir à, à, à vos besoins le jour J, une fois au Québec, euh, pour le, le, louer à un hébergement où, où, où il y a beaucoup de, de choses. Euh, des, euh, des choses à faire ici euh, de toute façon et il vaut mieux avoir un peu d'argent de, de côté même si vous avez une offre concrète et vous aurez vous aurez votre paye euh, très vite euh, le québec est c'est un territoire euh, immense il faut euh, généralement avoir une voiture euh, donc ça aussi ça ça fait partie du du budget en général euh, l'employeur ne paye pas les billets d'avion donc euh, Ici, et ça coûte assez cher depuis la France ou, ou ailleurs. Euh, donc, il faut prévoir ça. Euh, côté, côté maintenant euh, préparation des tout ce qui est certification, euh, si vous avez besoin de, de certification en anglais, IELTS ou autre, euh, vos, les copies de vos diplômes, vos, euh, vos relevés de notes, euh, euh, l'évaluation comparative, si vous avez besoin de ça. Si, en, en fait, ça vous aide, l'évaluation comparative vous aide pour le, la rédaction du CV euh, par rapport à vos, aux intitulés utilisés au Québec. Euh, ça, ça, aussi, ça rassure l'employeur de trouver euh, euh, des intitulés qui ressemblent un petit peu à ce qui se fait au Québec euh, Il faut aussi euh, prévoir à l'avance euh, tout ce qui est attestation de, de travail ou attestation d'expérience de vos anciens employeurs, vous avez euh, des fois perdu euh, contact avec eux et vous n'avez pas à l'époque euh, vu que c'était euh, important d'avoir une attestation, mais là, pour l'immigration, c'est très important. Idem pour euh, tout ce qui est recommandations de, de vos anciens employeurs, si vous pouvez les préparer euh, suffisamment en avance euh, pour pouvoir les utiliser ensuite et rassurer les employeurs et les utiliser aussi euh, pour votre... Euh, procédure d'immigration. Voilà. Alors, on oui, est d'accord qu'on on n'attend pas de faire les entretiens pour préparer tout ça. Enfin, on, on essaye de d'anticiper les choses, de recueillir déjà ces, ces documents, de on va dire, prémâcher un petit peu le travail, ce qui va aussi finalement rassurer aussi les, les entreprises quand elles, elles vont vous poser des questions sur votre projet, etc. Et, et je vais vraiment dans le même sens, c'est-à-dire que quand on, quand on se lance dans, dans une recherche, euh, en général, c'est qu'on espère avoir des opportunités, qu'elles arrivent. Dire, en fait, il n'y a personne qui cherche quelque chose en espérant qu'ils ne trouvent rien. Donc, euh, soyez prêts aussi, hein, parce que quand un, un, une entreprise euh, prend contact avec vous, euh, c'est sûr que si vous ne connaissez pas trop le pays, que vous n'êtes pas prêt, que vous n'avez pas envisagé une question du style, sous combien de temps vous pourriez arriver une fois que l'immigration est faite, ben c'est sûr que là, l'emploi ou voir si vous mettez trop de temps à répondre à un employeur, l'employeur peut se dire bah, il cherche plus, il a trouvé autre chose, il ne fait plus partie de ses projets, donc soyez super réactif, mais pour être réactif, il faut avoir tout préparé. Euh, si demain, je ne sais pas, vous avez une opportunité, que l'entreprise veut avoir une entrevue avec vous, elle vous dit, bah, moi je suis intéressé, est-ce que vous pourriez m'envoyer vos diplômes, vos certificats de travail, vous n'avez rien de tout ça, ça vous prend deux semaines, trois semaines bah, ça envoie un message au, au recruteur, bah, il n'était pas vraiment prêt. Donc euh, oui, je suis d'accord avec toi, Alicia. C'est vraiment important de ne pas attendre d'avoir des contacts parce que ça va très vite. Hein. Et puis quand ça va vite, là, euh, les gens me disent, bah, mais je ne pensais pas que, bah oui, mais il fallait se préparer. Tout à fait. Et effectivement, pardon, se constituer un budget, c'est important parce que. Bah dans un projet d'immigration, il y a souvent peu d'aides financières. Et au niveau de Pôle emploi, par exemple, autant quand vous reprenez un emploi en France ou en Europe, on peut mobiliser certains budgets, autant quand vous reprenez des emplois à l'étranger, même s'il y a un affichage de poste sur le site de pôle emploi.fr, cela reste, ça reste des frais à votre charge ou en partie financés par l'employeur, mais vraiment dans une affine partie. Alors, euh, le budget, on peut le constituer également en reprenant, par exemple, des emplois en France. Et là, on fait d'une pierre deux coups puisqu'on enrichit son parcours professionnel par des savoir-faire, par des compétences récentes en lien souvent avec la cible professionnelle qu'on vise au Canada. Donc, il n'y a pas de, de sous-emploi. Il faut effectivement simplement peut-être privilégier comme si vous avez un projet d'immigration euh, euh, sur l'année 2023, des postes en contrat à durée déterminée ou des, des postes en mission euh, d'intérim. Et euh, en travaillant, bien, vous gagnez forcément plus que le montant d'une allocation chômage aujourd'hui, qui est un revenu de remplacement et qui est calculé et qui est un pourcentage de l'ancien salaire. Donc, vous pouvez constituer comme ça euh, un, euh, comment, un budget et se dire, bon, bah, même si je ne consomme pas mes allocations tout de suite, si je reviens en France, peut-être que je pourrais les reprendre. Mais en tous les cas, ça me servira peut-être sur une route secours sur mon projet, au cas où le projet canadien, bien sûr, ça. dans la majeure partie des cas, les gens sont très bien préparés et ça se passe très bien, mais il peut y avoir la situation où bien, je reviens en France au bout de deux, trois années, et là, euh, voilà, on, on prépare un peu l'après. Et effectivement, rien de tel lorsque j'ai vu un, un employeur en entretien que ben, s'il m'a demandé la copie de mes diplômes pendant l'entretien, ben, je suis à même de pouvoir lui transférer euh, directement. Vous avez eu un événement qui s'est tenu en France euh, dernièrement qui s'appelle « Les Journées Québec », euh, les Journées Québec, c'est un événement de recrutement auquel Pôle emploi s'associe et qui est organisé par la délégation des services de l'immigration du Québec à Paris et certaines agences de développement économique euh, basées au Québec. Et dans le cadre des entretiens de Journées Québec, il n'était pas rare que des employeurs demandent à ce que les candidats viennent avec euh, les certificats de travail, la copie de leur diplôme. Euh, c'était écrit dans les offres et vous pouvez être sûr que si les candidats venaient sans ces éléments, là, ben, c'était déjà des points un peu négatifs dans leur projet. Et puis, je serais tenté de dire on est maintenant euh, vous envisagez de partir, si vous envisagez de partir sur du travail, effectivement remettre à jour ses outils, son CV, sa lettre de motivation, mais surtout son profil sur les réseaux sociaux professionnels de type LinkedIn, qui sont très consultés en Amérique du Nord et au Canada en particulier. Voilà. Donc on met aussi à jour tous ces éléments à la sauce canadienne et ça, eh euh, patrimonial, chez New Job, vous avez euh, quelques webinaires qui existent et vous pouvez retrouver des informations également euh, quand vous êtes en suivi pour l'emploi mobilité internationale, par exemple, c'est des champs sur lesquels on intervient. Ouais. j'ajouterai J'ajouterais euh, euh, à ce que tu as dit, Fabrice. En fait, il faut que les candidats commencent à chercher aussi leur code CNP ou les codes CNP qui, euh, euh, par rapport à leur profil, ou, euh, que ce soit un seul profil ou plusieurs profils, s'ils ont euh, plusieurs profils. Euh, donc, le code CNP, euh, il faut voir aussi dans euh, Guichet Emploi euh, les offres et les provinces qui sont en demande euh, dans ces provinces, ou les, les offres qui sont en demande dans ces provinces-là et pour pouvoir viser exactement où on veut aller, euh, que ce soit dans la partie anglophone ou le Québec euh, et plus, euh, plus encore affiné pour voir la ville exactement où il y a le plus de besoins par rapport à votre profil ça va vous faciliter la, la recherche. Il y a aussi le point de euh, si vous êtes ingénieur inf, euh, infirmière ou euh, euh, des, en tout cas des métiers qui sont réglementés et qui sont régis par des ordres professionnels, il faut euh, commencer par euh, essayer d'entrer de, de, de, en contact avec l'ordre professionnel qui correspond à votre profil au, au Québec. Il y a 24 ordres professionnels à peu près. Et, euh, et puis... Euh, ces ordres-là vont vous donner une sorte de licence d'exercer le métier. Les gens font des fois l'amalgame entre le recrutement et la licence d'exercer et l'immigration. C'est des, des choses distinctes, l'évaluation comparative et autre chose aussi. Donc, il faut, il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Si, si vous faites partie d'un ordre de métier, commencez dès maintenant à, à contacter l'ordre correspondant à votre profil. Euh, Alicia, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, mais c'est important peut-être de le dire aux gens qui nous écoutent, qui commencent à nous envoyer des, des questions, c'est qu'en fait, on va garder un moment en fin de cette rencontre pour reprendre toutes les questions. Hein, je pense que les gens disent, est-ce qu'ils vont répondre à nos questions en, en fait, oui, à un moment, on va, on va se laisser, euh, on va laisser du temps pour essayer de répondre aux, aux questions qui nous ont été posées de, dans la limite du temps qu'on a. Moi, je voulais aussi... Euh, un peu comme les gens quand ils partiraient en vacances. Vous savez, quand on part en vacances, qu'est-ce qu'on fait On achète peut-être un guide, le guide du routard. Puis ça, on ouais. commence à se renseigner sur les choses à voir. Et c'est la même chose. Quand on immigre, commencez à vous renseigner euh, sur euh, la durée légale du travail, par exemple. Les congés. Euh, surtout, je pense aux gens qui arrivent de France. Souvent, ils sont assez surpris de s'entendre dire « Ah ouais, je vais passer de cinq semaines, voire six semaines de congés à trois semaines de congés. » Et, et la loi dit même deux semaines si c'est venu d'arriver donc ça c'est important parce que ça c'est des fois un premier choc euh, au niveau des salaires aussi euh, les gens diront bah, moi je gagnais je sais pas moi euh, 20, euh, 20 euros puis là on me propose 15 dollars mais oui il y a déjà la conversion du, du dollar versus le, le, le dollar canadien versus l'euro mais aussi le coût de la vie qui n'est pas le même donc tout ça c'est quand même des choses qu'il faut prendre en compte avant euh, et puis, moi, je pense que alors, commencez à garder les villes. Soit, alors, soyez ouverts, hein, parce que peut-être que vous allez trouver l'emploi, mais pas dans la ville auquel vous pensez. Mais commencez à vous intéresser aux, aux différentes villes qu'il y a au Québec. Et je dis aux gens qui vivent à l'extérieur, il n'y a pas que Montréal comme ville au, au Québec. Il y en a plein d'autres. Parce que souvent, les gens disent, je vais aller à Montréal. Mais Montréal, c'est là où il y a l'aéroport international. Mais ce n'est pas forcément là où vous allez trouver le plus d'opportunités. Il y a des régions où il y a des villes où il y a des taux de chômage qui sont tellement faibles que vous aurez beaucoup plus d'opportunités rapidement à trouver un emploi. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'il faut vraiment regarder aussi. Puis, euh, je ne sais plus si c'est toi qui disais ça à mine tout à l'heure ou, ou Fabrice, enfin, hein, mais euh, oui, vous savez où vous voulez aller, mais ne soyez pas trop arrêté euh, à un projet parce que vous pourriez peut-être passer euh, à côté d'une super belle opportunité, quoi. Tout à fait, c'est important, comme je l'ai dit hein, tout à l'heure, c'est de, de lire des choses, et il y a des guides qui existent sur Internet qui sont très bien faits, et ce qui peut être aussi déstabilisant pour les Français, par exemple, c'est le système bancaire euh, qui est différent de ce qu'on peut connaître en France versus ce qui est au Canada. Et effectivement, la géographie du Québec, c'est important parce qu'il ne faut pas aller euh, où il y a le plus peut-être d'habitants, où il y a le plus de Français, mais surtout, il faut aller où mes compétences aujourd'hui sont les plus attendues et les plus recherchées. Et les opportunités, elles peuvent se situer en dehors de Montréal. Et Montréal, bah, c'est très joli, hein, c'est une ville qui est cosmopolite, qui est très euh, culturellement très active, c'est une, une ville de l'Amérique du Nord, donc avec des buildings, des skyline magnifiques, des parcs très bien faits, mais euh, vous pouvez aussi bah, être dans un environnement très urbanisé, et ça, ça peut vous dépayser. Et j'ai changé dernièrement avec des candidats où euh, ils me disaient, moi, je peux plutôt aller sur des villes comme Victoriaville, Drummondville, Saint-Georges-de-Beauce, qui sont des villes situées en région et sur lesquelles bien, on a quand même une agglomération qui est intéressante et un territoire qui est attractif aussi économiquement. C'est pas parce qu'on n'est pas à Montréal que le centre du Québec par exemple ou que la région Chaudière-Appalaches ne sont pas des régions qui sont euh, complètement euh, dévastées industriellement parlant ou au niveau de l'emploi. Bien au contraire, c'est des régions aujourd'hui on enregistre les plus faibles taux d'emploi, les plus faibles taux de chômage, pardon. Euh, dans euh, le Canada et surtout dans le Québec voilà. donc, euh, Fabrice, oui. j'ajouterais qu'il qu y a moins de concurrence en fait oui. par rapport à Montréal où il y a beaucoup de monde euh, et, et il y a beaucoup plus de concurrence donc il vaut mieux effectivement cibler une ville euh, autre comme Montréal pour, pour, pour avoir plus de chances et maximiser les chances de réussir son, son euh, immigration et trouver du boulot très vite Sept îles par exemple sur la côte nord. Très bien Absolument. Loin. Voilà. Donc effectivement, c'est important. Puis surtout, par contre, il ne faut pas se laisser piéger en entretien avec euh, comment euh, une question euh, du style euh, mais moi le poste il est situé euh, donc à Sept îles, mais euh, ma copine elle vit à Québec. Vous n'allez pas faire la route tous les jours hein, pour aller travailler euh, jusqu'à Sept-Îles. Hein. Donc euh, <rire> voilà. Non, non, mais c'est du vécu, malheureusement. Hein. J'ai déjà vu cette situation où euh, voilà, on, on, un employeur m'a fait le retour. Donc. Euh, il faut faire attention là-dessus, hein. la géographie du Québec, ce n'est pas parce que ça paraît à côté, il faut raisonner plutôt en temps de trajet plutôt qu'en distance. Bon, en l'occurrence, Québec, cest ce n'est pas du tout à côté, hein. mais il euh, faut raisonner plutôt en temps de trajet qu'en distance euh, parce que, via l'hiver, avec notamment le climat, la neige ou le froid, il peut y avoir des temps de trajet qui sont un peu allongés euh, pour se rendre sur son lieu de travail quand on habite euh, plutôt sur des territoires un peu moins urbanisés. Euh, tant qu'on est dans les à peu près six mois avant, euh, posez-vous la question si, le si, moment venu, est-ce que vous déménagez Est-ce que vous emmenez toutes vos affaires euh, Ou est-ce que vous vendez tout Est-ce que, est que vous vous rééquipez sur place euh, Parce que si vous décidez de tout emmener, pourquoi pas Mais euh, combien ça va me coûter Qu'est-ce que je peux faire Donc, ça, c'est vraiment important que, que vous y pensiez avant, parce qu'à un moment, il va falloir prendre des décisions. Euh, faire des devis pour savoir, OK, si je pars avec mes affaires. Euh, si vous avez aussi, je ne pas, une maison, un appartement, est-ce que je le mets en location? Si je suis locataire, est-ce que je donne mon bail? Je rends mon bail. Euh, est-ce que je mets à vendre? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant parce que ce n'est pas vrai qu'on vend sa maison euh, des fois en 15 jours, 3 semaines, un mois ou deux mois. Des fois, ça peut prendre plus de temps. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut vraiment se préparer Moi, j'ai toujours que quand on part sur un projet comme ça, il faut imaginer que dans deux mois, on puisse partir. Qu'est-ce que je fais Est-ce que je suis prêt dans deux mois Est-ce que tout ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que j'ai fait toutes les démarches pour ça Donc, je ne sais pas si toi, Alicia, tu as d'autres choses qui te viennent à l'esprit par rapport à ça Après, là, on parle beaucoup de l'avant, mais il faut aussi penser après, comment vous allez au mieux vous intégrer dans, dans votre nouvelle entreprise. Donc, en ça, bah, bien vous préparer, aussi bah, s'informer sur les, les us et coutumes la différente façon de, de procéder, euh, comment est le système hiérarchique en entreprise, quelles sont les certaines expressions, euh, est-ce qu'on se tutoie directement euh, Philippe, je pense que tu as une petite anecdote sur est-ce qu'on se fait la bise ou pas en entreprise Ouais, mais c'est sûr que ça, c'est il des, des, y a des petites erreurs, on, on fait des petites erreurs en tant qu'immigrant parce qu'en en fait, on est persuadé que nos normes à nous, nos références sont les références de tout le monde. Ça, on le fait. Alors, il y en a qui vont être plutôt rigolotes. Et, et, et Alicia, c'est sûr que celle auquel tu, tu, tu fais allusion euh, me revient aussi parce que bah, il a fallu à peu près trois semaines, un mois avant que mes collaboratrices euh, féminines me disent « Tu sais, ici au Québec, on ne se fait pas la vis le matin. » Ah, OK. bon, Moi, je d'un d'un endroit où le matin, on faisait la vis, on serre la main aux gars. Ben, ça ne se fait pas ici. Bon ben, C'est sûr que ce n'est pas si grave que ça. Ça fait sourire et puis bon. Mais il y a des choses qui peuvent être des fois beaucoup plus graves, beaucoup plus, euh, qui, qui pourraient être dommageables pour les gens. Ben donc ça, c'est important de, de, de se renseigner et de, de lire. Il existe plusieurs articles, les grandes différences entre la France et le Québec ou d'autres cultures ou, ou les, les, les, les bonnes façons de faire au Québec. Ben ça, c'est important parce que si vous ne les comprenez pas avant, vous risquez de faire des erreurs euh, dans, euh, dans votre entrevue. Et puis, euh, on n'a toujours qu'une fois la possibilité de faire une première bonne impression. Donc, des fois, c'est dommage que ça s'arrête là parce qu'on a fait une erreur. Euh, on a abordé un sujet où on ne s'est pas intéressé à quelque chose et puis on, on a dit des choses. Par exemple, au Québec, si vous arrivez et puis vous, dites, euh, vous commencez à critiquer vos derniers employeurs, vous critiquez votre pays ou n'importe, ben, vous avez peu de chances que ça marche. Dire oh, mon dernier employeur, c'était pas là. Puis ensuite d'avant, il était comme ci. Puis, à... eh, oubliez ça. Vous venez de vous tirer une balle dans le pied. Il n'y a personne qui va vous embaucher. Vous oui, pouvez euh, ne pas être d'accord avec votre employeur, vous pouvez avoir des, des difficultés, mais ne les critiquez pas, critiquez pas votre pays, critiquez... ils n'aiment pas ça. C'est on... un, une culture qui n'aime pas les conflits. Donc quelqu'un qui arrive et qui se plaindrait de tout, bah, ça peut être plus, plus délicat. Ouais, excuse-moi. Non, excuse-moi, j'allais te couper, mais dans le, dans le même sens, euh, tout ce qui est critique, ici, euh, ils utilisent plutôt les critiques sandwich. Euh, un compliment, une critique et un compliment euh, pour justement ne pas vexer les, les, les gens. Et puis, euh, quand on est euh, déjà, au, on a un poste, euh, on, euh, les Québécois, en général, ne font pas trop de remarques, en fait. Ils, ils regardent euh, et, et puis ils vous regardent faire et ne font pas beaucoup de remarques ou de, de critiques. Donc, euh, il faudra être vraiment très, très intelligent pour... Euh, pour capter s'il y a un petit, un petit bémol et, et ajuster le tir en conséquence, ça c'est très important. Effectivement, il y a moyen de, de se préparer un petit peu à ce futur contexte professionnel qui sera le vôtre au Canada et au Québec, c'est l'entretien d'embauche l'entretien de, de recrutement il faut surtout pas effectivement dénigrer ses anciens employeurs quand on va vous poser la question de quel est votre projet aujourd'hui canadien de surtout pas dire j'en ai marre de la france c'est tous des je vous laisse la suite et euh, je, je l'herbe n'est pas plus verte ailleurs hein, voilà mais globalement il faut éviter de, de, de trop dénigrer cela et toujours rester positif ça c'est important de même si ça s'est mal passé dans un emploi, qu'on est parti parce qu'on a euh, été licencié, euh, qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a permis de savoir peut-être que je n'étais plus fait pour cet emploi, que j'avais plus envie de travailler dans ce contexte d'entreprise en particulier. Donc, c'est de trouver aussi toujours du positif. Et ça, c'est un trait qui peut déstabiliser beaucoup les, les, les Français quand ils arrivent au Québec. Les Québécois sont très positifs, mais quelle que soit la situation, et c'est un peu déstabilisant. Après je passe sur le vocabulaire, hein, qui peut être différent. Moi, l'exemple qui m'est venu en tête, on en a eu un autre hein, sur un autre live, euh, Philippe et, et Alicia, moi, c'était écœurant. Euh, voilà, quand je vais au restaurant, je dis que c'est écœurant au Québec, c'était plutôt bon, euh, voire très bon, alors qu'en France, quand on dit que c'est écœurant au restaurant, voilà, le langage n'est pas le même, le vocabulaire n'est pas le même. Donc, c'est y a ces petites peu, euh, du langage qui peut aussi euh, décoder quand on arrive sur un nouveau territoire, parce que si parle parlent français, euh, le Québec parle français, mais parle pas forcément le même français euh, que celui que vous avez appris euh, à l'école. Voilà. Pour aller dans le même sens que toi, Fabrice, c'est ce que disait Amine. C'est important aussi les métiers. Les métiers, des fois, ils ont des appellations différentes. Donc, euh, assurez-vous que quand vous allez, exemple type, un machiniste au Québec, c'est quelqu'un qui utilise des, des machines industrielles, perso, -des alors qu'un machiniste en France, ça va être quelqu'un qui travaille plutôt dans le domaine du spectacle. Mais c'est sûr que ça ne marche pas, ce sont pas deux métiers qui ne sont, de, de, de, de, sont pas comparables. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à, à regarder, à faire. Des... Puis, aujourd'hui, avec Internet, c'est tellement facile, facile d'avoir accès à de l'information. Donc, euh, faites quelques recherches, renseignez-vous et puis vous allez voir que vous allez, vous allez trouver plus facilement. On a abordé euh, pas mal de points, mais je pense qu'il nous manque aussi la partie euh, santé. Oui. Euh, donc, se poser les questions aussi, par exemple, euh, par rapport au, au Covid aussi, au processus pour émigrer euh, en 2023 au Québec. Euh, Aujourd'hui, ça, ça a changé. C'est en faveur des personnes qui, qui veulent venir. Oui. Mais on ne sait jamais si les choses pourraient encore évoluer. Donc, gardez un œil là-dessus. Et euh, préparez-vous aussi à tout ce qui est euh, vos documents au niveau de l'assurance maladie, euh, comment vont se passer vos, versus vos droits français par exemple avec l'assurance maladie au Québec. Euh, si vous avez des traitements en cours aussi, euh, pensez à voir euh, votre ordonnance, euh, voir quels médicaments vous allez pouvoir trouver euh, au Québec. Est-ce que ce sont les mêmes, euh, les mêmes molécules, euh, les mêmes compositions, etc. Vous pourriez faire des réactions. Donc, prenez, prenez ça en compte avec, euh, avec votre médecin. Par exemple, vous pouvez aussi très bien faire un, un check-up avant de partir pour s'assurer que tout va bien, car vous n'allez peut-être pas forcément avoir la même facilité de, de trouver des rendez-vous une fois sur place. Absolument. Euh, absolument, Alicia. En fait, euh, le, le système de santé, il est, il est différent ici. C'est très difficile d'avoir un médecin de famille. Ça prend euh, des fois des années. Euh, Philippe je sais pas si tu as un médecin de famille ou pas toi mais euh, c'est pas un, un exercice facile non, euh, en fait, euh, en f... oui en fait j'ai un médecin de famille j'ai eu vraiment la, la, la chance c'est incroyable mais euh, juste pour faire sourire parce qu'il y a des gens qui disent ah lui il a eu de la chance d'avoir un médecin de famille mais si, si je veux le rencontrer il faut que je prenne rendez-vous six mois avant Donc, autant vous dire que quand je vais tomber malade il faut que je le sache six mois avant donc, euh, des fois, le maison de famille, c'est Croyez pas que c'est un sésame, quoi. Hein. Oui. En fait, il faut, il faut déjà souscrire une, une assurance rapatriement euh, euh, parce qu'il y a une période de carence, en général, de trois mois euh, avec la, la, la RAMQ. Donc, il faut, euh, durant cette période, être assuré. Et puis, euh, s'il y, y a vraiment urgence, les, les urgences existe partout au Québec et ça, ça marche parfaitement bien. Il y a bien sûr des temps d'attente comme partout dans le monde, mais sinon ça marche. Oui, effectivement, le système de santé français ne sera pas le même, ne sera pas transposable intégralement sur le système de santé québécois et d'une médecine plutôt axée prévention en France. On va être sur une autre typologie effectivement de de médecine au niveau du Québec. Les frais ne sont pas les mêmes et les coûts non plus ne sont pas les mêmes. Il est important de regarder ce qui se fait au niveau des assurances, mais globalement, la santé, ça fait partie des choses que, sur lesquelles on va peut-être aussi se mettre en règle avec toutes les administrations françaises. Donc, bien se renseigner sur quelles sont les procédures pour, justement, est-ce qu'il y a des accords entre la France et le Québec concernant la portabilité de mes droits Notamment quand je suis étudiant, c'est le cas, mais quand je suis salarié, ce n'est plus le cas. Donc il y a des choses que je dois, avec lesquelles je dois me mettre en règle au niveau des administrations françaises et la protection sociale en France. La protection sociale, là, je rappelle, c'est trois piliers, le chômage, la retraite et l'assurance maladie. Donc c'est trois entités qu'il faut différentes chez nous qu'il faut aller consulter. Au niveau de Pôle emploi, par exemple, c'est plutôt assez simple. Lorsque je quitte le territoire pour aller résider au Canada, eh bien, ça fait l'objet d'une cessation d'inscription et on vient geler vos allocations jusqu'à votre retour en France et on regarde après depuis combien de temps vous êtes parti. Mais ça, ça fait l'objet d'un point qu'on peut détailler en entretien individuel pour rassurer les personnes au moment de leur départ concernant cela. Au niveau des retraites, c'est pareil, il y a des, des, des informations spécifiques à prendre au niveau des caisses de retraite. Et puis après, il y a toutes les autres administrations, on n'en parle pas forcément beaucoup ici aujourd'hui, mais la fiscalité, c'est important. On a évoqué cela au travers du système bancaire, de la vente ou pas de son logement. Eh bien, pareil, au niveau des impôts, je vais devoir me mettre en règle avec les impôts. Alors, fort heureusement, toutes ces administrations, elles ont une page internationale dans leur site internet et vous pouvez avoir des webinaires, vous pouvez avoir des ressources qui viendront comment compléter les informations que vous avez ou vous s'informer en temps réel des procédures. Et ça aussi, c'est important, Alicia l'a dit, euh, la procédure aujourd'hui pour accéder au Canada post-COVID, enfin, elle est à l'instant T, celle-ci, dans quelques semaines, elle pourra être différente. C'est comme les procédures au niveau des administrations françaises. À l'instant T, il y a ça. Dans quelques semaines, donc il faut vraiment se tenir au courant aussi eh bien, de l'évolution des procédures, même si aujourd'hui, les, les, les évolutions réglementaires en France évoluent beaucoup moins vite, quand, que que les, les décisions politiques comme l'accès sur un territoire. Après, avec des 49.3, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Euh, euh, il faut aussi. Euh, euh, il y a la possibilité d'ouvrir un compte bancaire à distance. Il faut voir ça avec sa, sa, votre banque. En France, il y a des accords. Euh, aussi, il faut penser à, à résilier euh, quand, quand on est à, à disons, à deux mois ou trois mois Il faut commencer à voir comment euh, résilier euh, Tout ce qui est Internet, EDF, euh, téléphonie, etc euh, Et puis aussi rediriger son courrier euh, Pour être sûr que ça arrive quelque part hein. euh, Beaucoup de, de, de choses de ce genre, euh, on ne peut pas tout vous citer, on a mentionné quelques, quelques avec plus de détails dans un article qu'on va vous partager euh, tout à l'heure, mais euh, il mais y a toujours des détails qui manquent, hein. ce n'est pas exhaustif, mais quand même ça va vous aider à avoir une idée sur le, le sujet et avoir un, un checklist assez, assez euh, complet dans ce sens. Et puis, moi, je vais mettre un peu la casquette Pôle emploi aussi sur cet aspect, parce que j'ai parlé des personnes qui étaient demandeurs d'emploi, mais on a aussi des candidats qui partent, qui sont recrutés et qui doivent quitter leur emploi en France. Et donc, bah, effectivement, il peut y avoir un petit peu de temps entre le moment où vous quittez votre emploi et le moment où vos droits sont calculés, où votre inscription est bien finalisée au niveau de Pôle emploi, et que vous puissiez partir en se disant « il y a peut-être une route secours si je reviens en France », pour faire une reprise de mes allocations, il peut s'écouler des fois un mois, un mois et demi, avant que les situations soient statuées. Ou voilà. Après, quand vous avez déjà été inscrit comme demandeur d'emploi, c'est vrai que le processus d'inscription est un petit peu plus court. Mais aujourd'hui, si je, on m'inscrit aujourd'hui sur Pôle emploi, que je n'ai jamais été inscrit, je vais avoir mon rendez-vous en agence souvent dans les, aux environs d'une vingtaine de jours après. Entre-temps, on va finaliser, je vais finaliser mon dossier en ligne euh, assurance chômage, j'aurai peut-être au moment où je serai vu en entretien, c'est l'objectif aujourd'hui de Pôle Emploi, une réponse au niveau indemnisation. Donc ça veut dire qu'après, je pourrais euh, tranquillement partir et contrairement à des départs en Europe, on ne va pas opposer une durée d'inscription minimale pour pouvoir partir euh, du territoire. Si vous êtes, vous êtes, votre inscription est, est faite, le, je dis n'importe quoi, moi le 1er avril, que votre entretien est finalisé le 20 avril et que votre dossier Pôle emploi est ouvert le 30 avril, vous pouvez partir le 1er mai, il n'y a pas de souci. Il faut simplement, effectivement, le déclarer lors de votre actualisation. Mais ce point, pour celles et ceux que ça intéresse, le site de Pôle emploi.fr regorge d'informations concernant euh, ces points réglementaires et puis Pôle emploi applique les règles de l'UNEDIC. Donc, on va retrouver aujourd'hui... Euh, les règles euh, sur le site également de l'UNEDIC, unedic.fr. J'attire juste votre attention sur un petit point, euh, le départ, enfin l'abandon de poste. Euh, Tenez-vous au courant de, des évolutions réglementaires concernant euh, est-ce que c'est ou pas une démission, est-ce que ça va devenir ou pas une démission. Euh, mais euh, voilà, c'est un point aujourd'hui qui peut être amené à changer assez rapidement parce que le législateur s'est emparé euh, de, ce, de ce sujet. Pour peut-être faire des propositions ou mettre en place des choses. Donc, on, on surveille bien aussi cette actualité au niveau de, de Pôle emploi et penser aussi à la rupture conventionnelle. Euh, ça, ça existe également et c'est peut-être plus simple. Mais là, pour le coup, ça prend un peu plus de temps qu'un euh, processus euh, un, de licenciement euh, non, euh, qui ne serait pas à l'amiable. Voilà. Je vais aller dans, dans ce qui a été dit déjà. Ah, excuse-moi, Alicia, vas-y, je te laisse. Vas-y, je, je prends la parole sur cette question parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, qui s'interrogent donc effectivement si on a un projet d'immigration mais qu'actuellement on, on est on est en emploi et euh, donc je m'adresse plutôt aux recruteurs est-ce que là je peux démarcher des entreprises et leur dire assez facilement que par exemple je veux je, je souhaite venir mais qu'à partir du mois de septembre 2023 Comment je procède Est-ce que je, je, je suis autant être direct avec eux, ou est-ce que ça peut nuire à mes chances d'être recruté Est-ce que j'attends ou j'anticipe bah, C'est sûr que si aujourd'hui une entreprise euh, vous lui envoyez son CV, puis vous, enfin, vous envoyez votre CV, puis vous lui dites euh, je, suis, je serai disponible qu'en mois de septembre, il est fort probable que beaucoup d'entreprises fassent rien avec votre candidature parce que euh, il faut quand même savoir que l'immigration, c'est quelque chose qui est quand même récent au Canada. Ce n'est pas, pas, pas un peuple qui, qui, qui a eu une immigration forte de, de, depuis longtemps, et le Québec en particulier. Donc, ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de chefs d'entreprise. Hein, si même ils reçoivent votre CV et qui fait wow, « Waouh, le CV, les compétences, l'expérience », il y en a beaucoup qui ne savent pas comment s'y prendre. Il dit « Ok, mais… » Donc, en fait, il y en a même, il y a beaucoup de, de, de chefs d'entreprise qui baissent les bras avant d'aller plus loin parce qu'ils se disent « Ça va être compliqué, ça va être cher, ça va être long. » Donc, euh, ils vont laisser tomber. Donc, écrire au mois de, de, de janvier, par exemple, pour dire que vous êtes intéressé pour un emploi euh, auprès d'entreprises en septembre, je trouve ça loin. Je, trouve, je vais être honnête, je trouve ça loin. Par contre, tout, se préparer, tout ça. Par contre, si vous contactez des gens qui ou des entreprises qui, elles, font déjà des démarches et donc ont déjà de l'ouverture pour des gens à l'international, ce qui est le cas de la plateforme MoveJob, une entreprise qui vient sur MoveJob sait qu'elle va trouver des gens qui arrivent de l'international. Donc, elle, elle ne va pas vous poser tant de questions que ça, elle sait que les gens qu'elle va trouver sont des gens qui ne sont pas dans le pays ou dans la province. Mais si vous écrivez une entreprise, même si l'offre d'emploi correspond exactement à ce que vous savez faire, votre expérience, et que vous envoyez votre CV depuis un pays à l'international, ben, vous allez être surpris, mais il y en a peu qui vont répondre parce qu'ils se disent, bah, ok, je reçois un CV, mais je fais quoi avec Je ne sais pas comment répondre au candidat ou à la candidate. Donc, euh, si on fait ces recherches plutôt à l'avance, cibler des entreprises qui ont déjà une ouverture à, à, au recrutement international via des plateformes, via des endroits, via, par l'heure des journées Québec, la plateforme Move Job ou d'autres, mais c'est sûr que vous aurez plus de chances à ce que les entreprises fassent les démarches avec vous que si vous envoyez un CV comme ça. Et je rajouterais, effectivement, la réponse, elle peut varier souvent ou, à quel niveau je me situe au niveau des migrations. Si j'ai déjà obtenu un permis de travail pour aller au Canada, euh, septembre, euh, bah, c'est trop, trop tôt pour postuler maintenant. Euh, je postulerai, je répondrai à des annonces, trois semaines, un mois avant mon arrivée sur place. Euh, je, par contre, l'annonce qui m'intéresse, c'est une entreprise, c'est un contact réseau. Donc, j'ai plein de choses au niveau peut-être euh, démarche réseau à faire en amont avec cette entreprise. Si je n'ai pas les autorisations de travail, à ce moment-là, effectivement, bah, pour un poste en septembre, candidater maintenant, c'est plutôt le bon timing. Mais si j'ai les autorisations, c'est un, un petit peu moins le cas. Ouais. Euh, Fabrice, en fait, il y a beaucoup de candidats qui nous disent qu'ils postulent, euh, et ils envoient leur candidature, mais euh, ils ne reçoivent aucune réponse des employeurs euh, québécois. Et euh, des fois, moi… Euh, j'ai vu des, des des candidats postuler sur trois quatre offres alors que ça ne correspond pas du tout à leur mmh. profil. Euh, je dirais pas qu'il faut que ça soit euh, que, que ça corresponde à 100%, mais au moins euh, à 80%. Il faut que ou euh, qu'on ait le diplôme qui va qui est demandé, ou alors l'expérience, ou les deux, ce qui est encore mieux, évidemment. Mais il ne faut pas... Ça, ça, va, ça va donner une mauvaise impression à l'employeur si vous postulez à toutes les offres qu'ils ont, ou à un recruteur aussi, c'est la même chose. pareil. Oui, une candidature, ce n'est pas une bouteille à la mer qu'on envoie quand j'applique sur un poste. C'est que j'ai déjà à minima les compétences, les diplômes ou des réalisations professionnelles qui viennent euh, montrer la bonne ou le bon professionnel que je suis euh, sur cet emploi. Quelle légitimité j'ai Et il ne faut pas perdre de vue que l'immigration, ce n'est pas forcément, euh, pour faire joli dans le décor, les entreprises qui ont recours à, à l'immigration, elles ont recours à l'immigration parce qu'elles ont des besoins de main-d'oeuvre, parce qu'elles ont besoin de compétences qu'elles ne trouvent pas sur leur territoire. Donc c'est en quoi je suis différent, en quoi quelle est ma valeur ajoutée, quelle plus-value, aujourd'hui je vais apporter à l'entreprise. Dans certaines offres d'emploi, par exemple, de vendeurs ou de vendeuses en produits de boulangerie, euh, j'ai certains clients qui me disent, moi, je veux une personne qui a vendu des produits de boulangerie. Donc, si c'est écrit noir sur blanc dans l'annonce euh, « expérience en, en vente de produits boulangers euh, euh, requises ou exigées et, bah, », et 80% des candidats, alors, on ne peut pas forcément tous travailler en boulangerie, il y a des, des agroalimentaires, on considère avec le recruteur que c'est bon aussi, mais euh, des postes de vendeurs prêt-à-porter, par exemple, non, ça ne fonctionnera pas avec le recruteur. Donc, effectivement, euh, après, j'ai des réponses, mais est-ce que c'est la réponse De toute façon, c'est pour avoir une réponse négative. Je savais déjà que j'allais avoir une réponse négative en postulant sans avoir les compétences. Est-ce que j'ai réellement besoin d'avoir une réponse voilà. bah, C'est sûr qu'on souhaiterait toujours que les, les, les recruteurs euh, répondent aux candidats on aimerait. Euh, la seule chose, et puis là, je vais vraiment dans le sens d'Amine, euh, ça nous arrive de voir des gens qui envoient un CV, quoi. Ils envoient juste un CV, il n'y a même pas de courriel de, pour expliquer pourquoi, d'où ils ont vu l'offre, il n'y a pas de lettre de motivation, il n'y a pas de lettre qui présente le projet d'immigration. Bah, souvent, là, il n'y a pas de suite, il n'y a personne qui va répondre à juste un CV. Euh, donc, euh, oui, il y, y a un minimum de travail à faire pour, euh, bah, je veux dire pour charmer un peu le recruteur euh, sur votre candidature, parce que lui, là, si, le, le recruteur, il sait que s'il va plus loin avec vous, ça va prendre du temps. Il sait qu'aujourd'hui, euh, même si vous êtes intéressant, votre profil, ben, ça va peut-être prendre 3, 4, 5, 6 mois jusqu'à un an. Ben Des fois, il se dit, est-ce que je m'engage là-dedans ou est-ce que j'attends encore 2, 3 semaines, un mois, puis j'essaie de trouver quelqu'un qui est déjà présent ici. Donc Tout ça, c'est des, des, des choses qu'il faut vraiment euh, travailler fort sur euh, lorsqu'on envoie un courriel et qu'on présente sa candidature. Juste une petite parenthèse sur le site de Pôle emploi, quand vous adressez votre candidature, vérifiez bien le CV que vous joignez à votre candidature et vous pouvez adjoindre à votre CV, dans un seul et même document PDF, par exemple, votre projet canadien et votre CV. Parce que la partie motivation sur le site de Pôle emploi, qui est plus une partie d'accompagnement, est une partie en termes de nombre de caractères possibles. Donc, si vous avez bien verrouillé votre projet d'immigration, il n'est pas bête, hein, de l'adjoindre de à votre CV comme une lettre de motivation que vous réinterrogez à chaque fois pour le poste. Je vais exactement dans le même sens que toi, Fabrice. Sur la plateforme MoveJob, vous pouvez déposer uniquement votre CV, bien sûr, mais vous pourriez aussi déposer dans le même document en, en format PDF, les deux collés, euh, votre CV et votre lettre de motivation, ce qui fait que vous facilitez euh, le travail du recruteur qui se dit « Ah, je reçois un CV ». Le CV me correspond, mais pourquoi il a envie d'immigrer Puis là, il a ses réponses à ses questions. Donc, euh, ça, c'est vraiment aussi un avantage. Absolument. Mettez de l'avant la, aussi vos, vos compétences métiers, parce que là, j'ai vu passer en commentaire donc, euh, une question qui, qui vient d'être soulevée. Je suis, alors, c'est une question de Hamel. Je suis une polyvalente de plusieurs activités, pâtissière, opératrice câblage véhicule. Comment faire pour mon CV pour obtenir un poste qui correspond à mon profil ?» Donc, comme on l'a vu, il y a effectivement deux façons d'interpréter cette question. Soit il faut faire un choix, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire comme métier quand vous allez immigrer Est-ce que vous voulez être plutôt pâtissière ou est-ce que vous voulez être opératrice câblage Parce que là, du coup, c'est vraiment deux univers complètement différents. Ou alors, l'autre question peut-être, c'était effectivement comment mettre en valeur, en fait, le fait d'avoir fait aussi plusieurs expériences professionnelles sur son CV. Donc, toujours mettre, euh, en fait, ciblé quitterez votre CV sur ce que vous voulez faire et mettez ça en avant. Et, et puis, j'ajouterais, Alicia, euh, qu'il faudrait aussi euh, euh, regarder un petit peu ce qui est demandé au Québec. Où... C'est ça le plus important. Si, euh, si la pâtisserie est plus demandée que le câblage automobile, euh, le choix est, est assez simple à faire. Hein. On ne va pas... Voilà, donc il faut adapter le CV par rapport à la demande qui est ici. Euh, C'est pour ça que j'ai parlé de guichet emploi, par exemple, qui, qui, qui va vous fournir une idée globale, ou euh, ou même Indeed.ca, où euh, ils vont vous fournir une idée globale sur les offres euh, dans chaque province. Vous pouvez faire des recherches et tout ça, et vérifier, aller, faire du fine-tuning pour voir euh, un petit peu euh, où, où vous pourriez... Euh, trouver euh, le plus de, de possibilités euh, ou d'opportunités de travail. Euh, je reviens à une question euh, qui m'a été posée récemment. Hein. Euh, bah, on sait que de plus en plus, euh, les, les couples sont séparés. Donc, euh, les, les, hein, donc euh, on peut avoir des enfants, mais notre conjoint, on n'est plus, on ne vit plus avec. Et si vous avez des jeunes enfants, vous voulez immigrer avec votre nouvelle conjointe euh, au Québec, par exemple, bah, assurez-vous que votre ancienne conjointe accepte que vos enfants quitte le pays, là parce que sinon là ça va changer votre histoire, là. vous ne pourrez peut-être pas le faire, ou... Enfin bon, c'est vraiment important, et parce que le, le dossier d'immigration, il... on va vous poser toutes ces questions-là en immigration, c'est clair, on va vous les poser, puis euh, si vous n'êtes pas prêt, ou si votre conjoint votre ex-conjointe dit, bah non, mais moi je ne suis pas d'accord que tu ailles vivre avec mes enfants euh, en Amérique du Nord, bah vous faites quoi Donc euh, ça, c'est vraiment important, puis ça, ça fait partie des, des, des choses auxquelles on ne pense pas tout le temps, mais l'immigration elle va y penser, euh, il... Il va falloir que vous soyez capable de, de, de démontrer que tout votre, pro, tout votre projet est bien bouclé. Euh, N'oubliez pas non plus de demander votre, un extrait de casier judiciaire. Il vaut mieux qu'il soit vierge, parce que là encore, l'immigration, il y a peu de chances que vous passiez si vous avez euh, sur votre extrait euh, de casier judiciaire des, des, des informations dessus. Donc, tout ça, c'est des choses, il faut vraiment y penser. Et puis, faites votre liste, soyez réaliste avec vous-même et dire OK, avec tout ce que j'ai, est-ce que mon dossier il a une chance de passer si demain j'ai une entrevue avec un avec un recruteur euh, Inicia, si tu as des questions sinon euh, moi je, on a peut-être pas parlé de, de permis international ouais. euh, c'est très très important de, de prévoir ça euh, Certes, le permis français, en tout cas, de touriste, je ne sais pas comment vous l'appelez, B, B. le voilà. B, ouais. permis B, il est reconnu ici directement. Il faut juste aller à la SAAC faire un échange, mais sinon, si vous êtes un chauffeur poids lourd ou un super poids lourd, etc., permis C, CE, etc. Euh, là, il faut passer à un test quand même euh, pour pouvoir euh, travailler ou travailler avec son permis international justement durant euh, une, une courte période en attendant de passer le permis C e, ou CE. Je reviens sur quelque chose aussi qu'on n'a peut-être pas abordé tant que ça, euh, on dit de se préparer, ça, mais préparez aussi euh, vos réseaux sociaux, votre Facebook, LinkedIn, Faites attention à ce que vous avez diffusé. Faites attention à ce que vous avez partagé. Euh, les recruteurs, ils vont souvent voir les, les, les profils des, des, des candidats. Puis, euh, bah, des fois, il y a des choses qui peuvent nous faire rire en tant que particulier, entre amis, mais qui ne fera peut-être pas forcément rire euh, un recruteur. Donc, je vous le dis. Ça, ça ou alors l'adresse courriel qui ne fait vraiment pas sérieuse. Euh, je ne donnerai pas des noms, mais je reçois des fois. Je fais hey, comment la personne elle, elle envoie encore un courriel professionnel avec une adresse comme ça. Donc, ça, c'est des petites choses, mais qui ont vraiment leur importance. Oui, la photo de profil aussi. Hein. Des fois, on utilise la, la photo de profil qui n'est pas vraiment très professionnelle. Il faut, euh, avant de postuler euh, avec cet email-là et la photo de, de, de profil qui va avec, euh, changer la photo. Même oui, chose il faut si qualifier vraiment ces réseaux sociaux, qu'ils soient professionnels ou personnels, pour être bien verrouillés et éviter qu'il y ait trop d'informations personnelles qui ressortent le recruteur canadien et québécois, c'est comme le recruteur français il va taper votre nom, votre prénom sur Google et... Euh, faites le test, hein. d'ailleurs, chez vous, qu'est-ce qu'on retrouve en, en tapant votre nom, votre prénom sur Google C'est un bon test pour voir qu'est-ce que vous pouvez verrouiller en termes de en terme de profil, euh, que ce soit sur des sites comme Copain d'avant, Facebook ou autres. C'est vraiment... C'est important, effectivement. Et puis, euh, je serais tenté de dire, relisez bien votre CV, notamment les loisirs. Euh, comment, quand on a... Euh, moi, c'est une partie que j'aime bien lire sur les CV quand euh, je, je, euh, comment, je suis amené à à parler de certains candidats ou à parler avec certains candidats parce que ça met en avant vos, souvent vos passions vos... c'est une manière un peu indirecte de, de faire transparaître sa personnalité hein. donc euh, il y a les compétences certes dans un projet d'immigration mais il y a son savoir-être également qui va être important euh, et on peut le laisser paraître dans ses outils de communication au travers de ses engagements bénévoles associatifs ou également euh, au travers donc de ses passions et là euh, bah, euh, essayez euh, vraiment de, de les valoriser aussi sur vos outils qui attendent aux patients un peu voilà ça fait rire sur le moment mais est ce que ça va faire rire, le recruteur dernièrement j'ai vu sur un cv en loisir mes enfants euh, ok il y a peut-être une manière de le tourner différemment euh, réaliser des activités manuelles avec mes enfants par exemple organiser des sorties euh, pédagogiques euh, ou organiser des sorties euh, accrobranche sportives avec mes enfants c'est totalement différent de ça veut dire la même chose. J'ai mes enfants, je comprends moi ce que ça veut dire en tant que recruteur français, mais en tant que recruteur québécois, euh, ça va le surprendre. Donc, on fait très attention là-dessus, d'accord C'est euh, bien aussi. en fait ce qu'a dit ah, Fabrice ouais. en, en, fait, en utilisant des, des exemples concrets, concrets. de Que ce soit déjà quand vous décrivez vos, vos missions en entreprise, n'hésitez pas à mettre des, des faits réellement, ce que vous utilisez, ce que vous faites. Et du coup, pareil pour cette partie loisir, Plutôt que de mettre lecture, si c'est ce que vous aimez, euh, précisez ben, un livre que vous avez lu récemment. Euh, voilà, étayez vos, vos propos euh, le plus possible. Puis, ce que je voulais dire, c'est que si vous avez un métier qui est un métier manuel, euh, n'hésitez pas à demander à de vos collègues, vos amis de vous filmer pendant que vous êtes en train de faire des travaux. Vous êtes un soudeur, vous êtes un pâtissier, vous êtes, je ne sais pas moi, un peintre. Vous êtes... OK, qu'on voit la dextérité que vous avez, l'expérience que vous avez. On dit toujours qu'une image vaut mille mots, mais combien ça peut valoir de mots une vidéo là, qui va vous démontrer votre expérience. C'est facile à transférer, c'est facile à mettre un lien dans un courriel. Donc, ça, c'est des choses qui vont vraiment faire une grande différence euh, par rapport au, au recruteur. Plus, mettez-vous dans la tête que plus vous simplifiez le, le, le travail de présélection du recruteur, plus vous avez de chances d'être appelé aujourd'hui par, euh, par un par un recruteur, parce que vous aurez juste simplifié le, sa tâche. Est-ce qu'on a un dernier conseil à nos candidats Sinon, on va passer aux questions. Bah, dernier conseil, je pense qu'on en a donné beaucoup. En tout cas, moi, un des derniers conseils que, que je vous donnerais, euh, si à un moment, vous n'avez euh, pas de réponse à la vitesse que vous voulez, si vous trouvez que c'est long. Parce que imaginez-vous qu'une entreprise qui recrute à l'international, elle s'ouvre à votre candidature, mais elle s'ouvre aussi à beaucoup d'autres candidatures. Autant dans une région avec un taux de chômage à 2%, bah, vous avez peu de CV, mais une entreprise qui dit, bon, bah, moi, je n'arrive pas à trouver dans ma région, je m'ouvre à l'international, ce n'est plus, plus deux CV qu'elle a là. C'est des dizaines de CV qu'elle va recevoir. Donc, euh, donc là, à comprenez qu'il y a une autre compétition qui s'ouvre. Donc ça, c'est la, la base. Mais ne soyez pas critique envers les recruteurs. Euh, moi, ça, je vois des fois les gens, ah il ne m'a pas répondu, ce n'est pas professionnel et tout ça. Mais bah, c'est sûr que si vous faites ce genre de, de, de, de critique sur les réseaux sociaux, les gens qui vont les voir, bah, ils se disent hey, si c'est ça, bah, je préfère répondre tout de suite. Non, malheureusement, on ne tient pas votre candidature. Donc, faites vraiment attention. Euh, Internet, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. C'est qu'il y a toujours des, des, des. On garde une trace. Il y a toujours une trace quelque part de ce que vous avez dit, écrit ou n'importe. Donc, faites attention à, à, à votre. Euh... À votre attitude par rapport au, au recruteur, puis sachez qu'un recruteur, c'est pas quelqu'un qui vous aime ou qui vous aime pas, c'est que souvent lui c'est un intermédiaire au sein même de sa propre entreprise ou, ou de, de, de, de consultant qui, à qui on a dit, moi je veux un recruteur, un, un soudeur qui a 5 ans d'expérience qui connaît ça, ça et ça. Bah, peut-être que si vous n'avez pas ces, ces, ces compétences là, bah, peut-être que c'est pour ça qu'il a partenu votre, votre candidature et non pas pour x re, autres raisons là, c'est euh... ouais. Il faut, faut être très ouvert à ça. Philippe, en fait, j'ajouterais que il faut. Si vous êtes sûr que votre destination est le Québec ou le Canada, il faut peut-être adapter votre CV à la manière canadienne, un CV québécois. Euh, il y a, où il n'y a pas de photos, il n'y a pas l'âge, il n'y a, a pas de la situation matrimoniale, etc. Euh, qui sont considérés comme des critères discriminatoires ici au Québec et au Canada. Euh, donc, euh, vous pouvez le faire. Un CV aussi, euh, ça s'adapte à chaque fois selon l'offre à laquelle on postule. Ce n'est pas le même CV que vous envoyez depuis euh, trois ans euh, à tous euh, les, les employeurs, à tous les recruteurs. Euh, il faut adapter le CV selon l'offre, mettre en avant les, euh, les points qui pourraient vous aider à, à maximiser vos chances euh, d'être recruté et, et, et vice-versa, diminuer les points qui ne sont pas intéressants pour ce poste-là. Et pour que ça soit plus lisible aux, aux recruteurs ou à l'employeur. Je pense qu'on a... Alicia, il y a eu un problème technique qui nous a... Ça qui, qui, qui, qui a été coupé. Je vais regarder, j'ai vu quelques questions qui, qui, qui arrivaient là. Alors, il y en a certaines, peut-être, Amine, tu vas pouvoir aussi y répondre. Il y a quelqu'un qui... Quand est-ce qu'on aura la chance d'avoir des journées Québec en Algérie ben ça, on ne sait pas. En tout cas, ce n'est pas, pas. pas nous qui pouvons organiser ça. Ça serait euh, peut-être directement euh, je, le, le service de l'emploi. Les, les Journées Québec sont des événements qui sont organisés par Montréal International, la Société de développement économique de Drummondville, ainsi que euh, Québec International, donc agence de développement économique de la ville de Québec, en partenariat avec le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'intégration euh, du Québec. Euh, c'est vrai que ce sont des événements qui ont lieu. Euh, qui ont, il y a eu le premier destination Canada, euh, à Rabat, euh, au Maroc. Donc, euh, ça va revenir, hein, je pense, parce que les, comment, les profils techniques euh, d'Algérie, de Tunisie, du Maroc sont des profils qui sont très intéressants pour les recruteurs québécois. Après, c'est un petit peu plus complexe en termes d'immigration pour faire venir euh, des personnes de cette citoyenneté. Euh, je parle parce qu'en France, on, on connaît, on a des personnes qui viennent... De, tout, de, de nombreux pays de la francophonie. Donc, c'est vrai que euh, ça peut être un peu plus complexe pour faire venir les candidats de, cette, de ces régions. Mais il ne faut pas désespérer, il faut surveiller l'actualité. C'est juste peut-être une question de temps euh, pour qu'ils euh, reprennent ce type euh, d'événement. Ah, on vient de retrouver Alicia. Euh, mais bon, en tout cas, pour répondre aussi à ça, euh, nous, euh, Move Job on est prêts à aller, euh, aller vous rencontrer euh, dans d'autres dans pays à un moment. Peut-être euh, on verra, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, le Maroc... Euh, oui, sur des journées ou des euh, salons d'emploi mmh. Effectivement, je travaille pour Pôle emploi Service public de l'emploi en France, mais votre service public de l'emploi dans votre pays, que ce soit l'Algérie, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie, l'île maurice etc., peut avoir des accords euh, avec euh, bah, le, le Canada ou avec des, des, des partenariats qui se sont tissés avec le Québec ou le Canada pour euh, euh, bah, venir sur les territoires. Et il y a aussi des recruteurs privés, comme le fait Moujob euh, ou Patrimoine RH, qui peuvent aussi aller faire le choix, ou comme veulent le faire, euh, qui peuvent aussi aller faire le choix d'aller recruter euh, près de chez vous, donc renseignez-vous bien. Par contre, attention, euh, assurez-vous de la qualité des entités qui font ces démarches, est-ce que ce sont des entreprises euh, privées, auquel cas, euh, attention, il ne faut pas qu'elles vous demandent de payer pour participer à ce type d'événement, euh, pour les, les séquences euh, du gouvernement officiel, normalement, c'est des séquences qui sont gratuites, donc faire attention à, à toutes ces tentatives d'escroquerie qui peuvent exister euh, et assurez-vous de, de ne rien payer avant, avant de de, de, de faire une candidature ou, euh, pour, pour euh, des frais qui pourraient même des fois être euh, beaucoup moins chers si on les faisait par soi-même. Ah, je vais donner la parole à Alicia, si tu veux nous, nous partager. Alors, j'ai commencé à aborder quelques questions qui étaient dans les premières questions, mais euh, si tu veux reprendre la suite, il euh, n'y a pas de problème. Alors, on vient d'avoir une question. Est-ce qu'il y a des pays plus favorisés que d'autres pour le recrutement alors, si en fait, on parle des candidats, est-ce que, en fait, est que des candidats sont plus favorisés que d'autres par rapport à des recruteurs J'imagine que c'est peut-être ça la, la question. Bah, difficile de répondre. Une des choses qui est sûre, c'est que l'entreprise a une tendance à aller à la simplification, à la rapidité. Donc, si par exemple, le temps d'avoir un visa dans certains pays ou que les gens aient leur passeport ou que c'est long, euh, ben c'est sûr qu'à candidature ou à compétences euh, identiques, elle va aller dans un pays où ça va être un peu moins long. Ça, ça, ça peut être une des choses. Euh, après, il y a aussi des... Il ne faut pas se mentir. Hein, euh, il y a des entreprises... Parce que selon les, les, les, les salaires, il y a des entreprises qui vont aider, par exemple, si le salaire est inférieur à moins de 25 dollars de l'heure, de leur payer leur billet d'avion. Ben, si on prend un billet d'avion euh, du quelqu'un qui arriverait, je sais pas moi, de la Tunisie, de l'Algérie, ou du Maroc versus quelqu'un qui arriverait de Madagascar, le prix du billet d'avion, c'est pas du tout le même. Donc, peut-être que l'entreprise va se dire à compétence égale, expérience égale, je vais prendre la personne qui est la plus proche, dont les coûts vont être euh, plus faibles. Et après, ça dépend de plein de choses. Je veux dire, ça dépend du feeling que le recruteur va avoir avec vous. Ça dépend de... si Je prends un exemple, mais une entreprise qui a déjà dans, dans son équipe, je ne sais pas moi, des gens venant de Madagascar et puis que ça se passe super bien, puis on a le cas parce qu'un de nos clients l'a fait dernièrement, bah, il va avoir tendance à retourner à Madagascar parce qu'il dit ah ouais, j'ai trois employés qui marchent bien de Madagascar. » Puis, je ne sais pas moi, quelqu'un qui aurait eu un employé qui arriverait de France puis ça ne s'est pas bien passé, bah, peut-être qu'il va être moins aptes à aller prendre un français en premier. donc Ça aussi, c'est l'expérience du recruteur, de l'entreprise. De... C'est difficile, mais je ne pense pas. Je pense pas qu'il euh, y ait de destination, à part ce que je viens de vous dire. Je ne pense pas qu'il y ait de différence. Euh... Est-ce qu'il y a des gens qui sont racistes Si c'est la question, il bah, y en a partout dans le monde. C'est malheureux, c'est comme ça, mais il y en a partout dans le monde. donc euh, Peut-être On, peut, on a vu que quand même les, les francophones ont, ont la cote en ce moment. Vraiment, tout vraiment. Au Québec. Euh, au Québec. Et puis euh, de plus en plus de, de provinces au, au Canada recrutent des francophones parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le français, c'est la, la langue avec l'anglais, les, les deux langues officielles du, du Canada et pas que du Québec. Mais il y a des endroits où on ne parle pas du tout le français, donc il euh, y a des provinces qui ont décidé de, de, de recruter ou d'insister les entreprises à recruter plutôt des francophones pour justement euh, redonner ce, ce côté bilingue au pays. Donc euh, oui, il y a des tas d'opportunités. Euh, mais ce qui dit opportunité ne dit pas, dit pas facilité. Ça, je, je veux être clair aussi. Quoi. Comme autre question, on nous demande aussi s'il y a des villes qui demandent plus de travailleurs qualifiés internationaux que d'autres. C'est pas une question de, de ville en fait, hein, le, ça dépend du besoin, euh, ça n'a rien à voir avec une ville précise. Où, bien sûr, il y a euh, des villes où le tissu euh, industriel, où, où, où, où il y a plus de services, où il y a plus de. Ça dépend, hein, c'est pour ça que je vous dis, il faut voir. Euh, cibler un petit peu les villes, voir ce qui, ce qui est demandé par rapport à votre profil, dans quelle région, euh, avant de, de commencer à postuler. Euh, voilà. Après, effectivement, ce n'est pas forcément des villes qui vont être importantes de, important de regarder, c'est effectivement des régions, puisqu'on va avoir des régions dites plutôt manufacturières, d'autres plutôt de peuplement, d'autres de euh, comment, des, des exploitations de ressources naturelles. Donc, effectivement, les tissus économiques, les tissus industriels ne sont pas les mêmes. Si aujourd'hui, moi, je suis plus dans le domaine de la vente, euh, une, sur peut-être une ville à, importante, je vais peut-être avoir plus d'opportunités. Si je suis dans le domaine des services financiers, c'est pareil. Mais ce n'est pas parce que c'est sur ces villes où il y a potentiellement le plus d'opportunités il y a aussi beaucoup plus de concurrence. Donc, si je vais dans une région qui n'est pas forcément une région de peuplement, mais qui a des, des systèmes bancaires ou qui a des, des services financiers importants, je peux également convaincre des recruteurs. Donc, il faut se poser la question vraiment par rapport à, à son métier à soi, où sont mes potentiels perspectives d'embauche, indépendamment du lieu. Et si on n'est pas fixé sur une ville, ben c'est encore mieux, je dirais, parce que comme ça, on n'a pas d'a priori. Un point qui est important également, prévoyez peut-être également un voyage exploratoire, si ce n'a pas déjà été le fait, qui était le cas. Euh, comment découvrir le territoire par soi-même, avec en plus, comme vous avez commencé à mûrir votre projet, à avoir des retours ben, d'Alicia, de, de Mohamed, de Philippe, de moi-même, euh, c'est aussi de vous faire votre propre idée. Euh, effectivement, j'ai un régime alimentaire particulier, je suis végétarien par exemple, est-ce que c'est facile de trouver des produits végétariens au, au Canada, au Québec euh, Je pratique tel sport, est-ce que je... Moi, je pas envie d'abandonner mon sport. Est-ce que je vais trouver des clubs de sport sur place On a parlé du coût de la vie également. Euh, donc, c'est important de se rendre compte euh, bah, combien ça coûte d'aller faire euh, des courses, par exemple, dans un supermarché au Canada, au Québec. Donc, c'est important également, euh, souvent, on dit aussi les pourboires au restaurant. Enfin, voilà, ça, c'est important de bien prévoir un voyage exploratoire pour se rendre compte aussi de visu euh, de ce qu'il en est. Mais on discrète un petit peu par rapport à la question qui était la question de la ville. Mais on peut se rendre compte de la ville en y allant, effectivement, en tant que touriste et avec un regard derrière... Euh, euh, critique, euh, constructif, critique, et on garde le côté positif, bien sûr, derrière. Alors, une autre question, est-ce que l'âge est un critère qui pourrait disqualifier un candidat Alors, est-ce qu'on est qu répond euh, politiquement correct ou pas Si on répond politiquement correct, on dira non, bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas un recruteur en France, au Canada, ou n'importe où, dans le monde qui va dire « je ne vous ai pas retenu parce que vous étiez trop âgé, là, ce n'est pas vrai ». La réalité, oui. La réalité, oui. On le sait, c'est comme ça. C'est triste. Et puis, euh, surtout que bah, on, les entreprises veulent des gens d'expérience. Bah, c'est sûr que tu ne peux pas avoir 30 ans d'expérience et 25 ans. C'est pas possible. Euh, Philippe, en fait, pardon, Fabrice. Euh, pour relativiser un petit peu, il y a des métiers qui demandent du physique aussi. Hein, des métiers physiques. Euh, euh, si on est vraiment âgé on ne peut pas les, les, les faire et c'est je pense notamment à, à, à des métiers euh, euh, comme euh, les, les chauffeurs poids lourds ou les, des fois euh, à un certain âge on ne peut plus euh, assurer comme euh, lorsqu'on avait euh, 30 ans ou, euh, etc. donc euh, des fois c'est le métier aussi qui fait en sorte que euh, certaines candidatures sont écartées vu la, la l'importance du côté euh, physique. Voilà. Et comme l'a dit Philippe aussi euh, tout à l'heure, euh, l'employeur va souvent aller vers la solution de facilité. Donc, si effectivement, il y a des facteurs euh, qui prennent en compte l'âge dans certains permis de travail, qui permettent d'avoir des procédures euh, plus rapides, le recruteur, il va se dire, bah, à compétence égales je prends la personne sur laquelle j'ai le plus de chances de faire aboutir mon euh, permis de travail. Et malheureusement, ça peut être effectivement très frustrant, très usant, je voyais dans les commentaires une personne qui disait qu'elle qu perdait beaucoup d'énergie dans les candidatures. Ben effectivement, ça peut être très démotivant euh, de ne pas avoir, euh, comment, de ne pas, de ne pas convaincre un recruteur de, de s'embaucher malgré euh, le fait que le Québec ou le Canada communiquent beaucoup sur ses besoins de main d'œuvre. Euh, ça reste un territoire quand même. Il faut s'en rendre compte au travers de vos lectures. Un pays à une migration professionnelle qualifiée choisie. Euh, ils font venir sur des métiers, sur des emplois, sur des fonctions. Et si vous êtes en concurrence avec de la main d'oeuvre locale, enfin, je veux dire que vous ayez 25 ou 50 ans, le, la problématique, elle sera la même. Vous êtes en concurrence avec de la main d'oeuvre locale, donc ils ne vous prendront pas. Par contre, si vous n'êtes pas en concurrence avec de la main d'œuvre locale et que l'entreprise est prête à attendre, quel que soit l'âge, euh, elle est rompue au recrutement international. J'ai même vu, pendant la COVID, des employeurs partir sur des processus très longs de recrutement parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'elle allait est rouvrir les frontières. Ben, c'est des entreprises qu'on peut recruter pendant la COVID et faire venir des travailleurs et leurs familles pendant la COVID, parce qu'elles étaient rompues au recrutement international. Donc, il y, a, il y a tous ces facteurs à prendre en compte, et je peux le concevoir, que ça peut être frustrant, que ça peut être démotivant, mais il faut garder euh, euh, espoir, et puis il suffit d'une rencontre, il suffit d'une personne qui vous fasse confiance, qui vous voyez en entretien, puis après ça s'en planche tout de suite. Moi, j'ai rencontré une personne de 54 ans, par exemple, qui est partie, qui était bloquée en France, qui n'arrivait pas à trouver du boulot en France, avait un super profil dans l'aéronautique euh, sur la gestion de projets ressources humaines, et bien là elle est arrivée à Montréal et ça fait, comme l'a dit Philippe, 18 mois qu'elle faisait ses démarches et elle est arrivée enfin à Montréal alors qu'elle a été recrutée en décembre l'année dernière. Elle va seulement arriver, elle vient seulement d'arriver euh, sur, euh, sur, sur, sur son poste et à 54 ans. Donc par ouais. contre, ce qui, a fait, ce qui a convaincu le recruteur, c'est ses compétences. Il était oui. prêt à attendre, il était prêt. voilà... Oui, en fait, il y a aussi un point important, peut-être aussi, il faut comprendre que l'employeur, le, il, il paye pour, pour avoir le candidat, la procédure d'immigration, etc. C'est lent aussi, et donc il doit rentabiliser ça, C'est pas, il ne recrute pas pour avoir quelqu'un pour juste un, une année ou, ou deux, ils aimeraient ici, en tout cas au Québec, ils aimeraient que les candidats restent longtemps en poste, et voir même le restant de leur carrière avec la même entreprise. Donc ça, c'est un point aussi important qui peut, qui peut changer la donne et faire en sorte qu'ils choisissent des fois des personnes un peu plus jeunes par rapport à des personnes un peu plus âgées. Et en fait, c'est votre projet canadien qui est important dans tout cela c'est qu'est-ce qu'on met derrière, qu'est-ce qu'on raconte comme histoire, qu'est-ce qu'on a envie de construire sur place. Et il faut effectivement raconter son histoire au travers, de, vous l'avez vu hein, aujourd'hui dans, dans nos échanges, au travers donc, de vos outils, au travers de vos réseaux, au travers de vos rencontres, au travers de, voilà, de tous ces éléments euh, pour euh, ben, bien mettre en avant que vous avez un vrai projet de vie. Et là, ça, encore, ça va rassurer le recruteur. Le recruteur, il va sur des situations de facilité et il va où c'est rassurant. Donc, plus je le rassure, plus je lui donne des informations qui vont lui permettre d'être rassuré concernant mon projet de vie, plus j'aurai de chance entre guillemets, de me distinguer des autres candidats. Merci Fabrice. J'ai noté plusieurs questions, mais au sujet de, de MoveJob. Donc Philippe, on va profiter de ta présence. Si tu peux nous refaire un petit point sur comment fonctionne la plateforme Il y a eu par exemple une question, est-ce qu'il s'agit uniquement d'offres à l'international Ou comment, comment mettre de l'avant son, son profil alors, en fait, premièrement, c'est que la plateforme, oui, est plutôt destinée aux entreprises qui veulent recruter à l'international, quel que soit le pays où elles sont. Donc, euh, en fait, un Québécois pourrait se faire recruter par une entreprise française. Ça marche aussi dans ce sens-là. On dit que les les Françaises font recruter par des entreprises québécoises, mais n'importe qui, aujourd'hui, euh, pourrait se faire recruter par un, une compagnie à l'international. Donc, ça, c'est la première des choses. C'est une simplicité. Donc, euh, on choisit où est-ce qu'on veut aller. Alors, c'est sûr que, j'ai toujours aussi bien aux entreprises qu'aux candidats, ne mettez pas forcément une ville ou alors mettez plusieurs villes. Si vous mettez juste Montréal, qui vous êtes un soudeur, bah, peut-être que vous êtes en train de restreindre vos, vos opportunités parce que peut-être qu'à Trois-Rivières, à une heure de voiture, il y a une entreprise qui recherche exactement votre profil. Donc, simplicité dans, dans, dans le, dans le, pour créer son dossier. Simplicité aussi, c'est qu'il n'y a pas d'offre d'emploi. Hein, souvent, sur les plateformes, on va et on cherche des offres d'emploi. Le, la plateforme fonctionne par un principe de matching. Donc, dites qui vous êtes, dites ce que vous recherchez, dites quelles sont les compétences que vous avez. Les entreprises font exactement la même chose que vous. Et lorsque ça matche, eh vous êtes en relation directe. Ce qui fait que vous gagnez du temps. Euh, puis je, je, pour l'avoir vu souvent dans les commentaires, les gens disent « ah, je ne trouve pas les offres d'emploi, j'arrive pas ». L'objectif, c'est que quand vous trouvez une plateforme d'offres d'emploi, vous envoyez votre CV et les gens ne vous répondent pas. Pourquoi Parce qu'il y a plein de critères qui font que ça ne va pas matcher. Alors que là, si ça match, l'entreprise sait que le candidat ou la candidate correspond exactement au profil. Donc, euh, on veut vraiment que ça soit simple. Euh, C'est sûr que mettez le maximum de compétences que vous avez réellement là aussi, sinon vous allez vous discréditer. Mettez votre CV, si possible, inclure euh, dans votre PDF votre lettre euh, qui explique votre projet. Donc, euh, puis quand vous faites une lettre, là encore, essayez de la faire relire, hein, qu'il y ait le moins de fautes possibles, la présentation. Tout ça, vous allez me dire, mais moi, je suis soudeur, ça pose quoi le problème que je fasse des fautes bah, Les gens vont se dire, bah, il a un projet, il ne fait même pas relire sa lettre, il ne dérouille pas bien, que tout, que tout soit bien fait. Bah, ça peut peut-être nous donner une idée que quand il va être ici, il ne va peut-être pas être soigneux, précautionneux. Il va... Donc, ça, ça, peut, ça, peut, ça peut vous jouer des tours. Puis euh, bah, après, c'est sûr que dès qu'il y a un match avec une entreprise, euh, tardez pas à répondre parce que vous n'êtes pas le seul sur la plateforme. Puis, euh... Ben, si vous voulez engager une conversation avec une entreprise, il ne faut pas traîner, quoi. Mais euh, donc, oui, pour répondre à ta question, Alicia, plutôt des, des entreprises, ben, les entreprises qui sont là ce sont des entreprises qui sont ouvertes à recruter à l'international, mais euh, en fait, un Québécois pourrait matcher avec une entreprise québécoise euh, de la même façon que quelqu'un qui est au Cameroun, quelqu'un qui est en France ou à Madagascar, ou n'importe, donc il euh, n'y a, a pas de problème avec ça, quoi. On a perdu Amine, c'est dommage parce qu'on va clôturer ce live d'ici quelques secondes. Bon, bah Amine est peut-être en même de, de connexion. Ouais. Je, il y avait une question là, c'est est-ce qu'en 2023, le temps de traitement des dossiers de visa va accélérer euh, En fait, si c'est par rapport au fait que vous fassiez une demande de résidence permanente et que vous n'avez pas une entreprise qui vous parraine, j'ai aucune réponse à vous accorder avec ça, j'en sais rien. Ça, ça peut être long, puis je ne pense pas que, que ça va se réduire parce qu'ils ont pris tellement de retard avec plein de choses dernièrement, là. plus la COVID, je ne suis pas sûr que ça se réduise. Par contre, pour répondre à la question du, du moment où vous avez une entreprise qui dit bah, Moi, j'ai envie de vous recruter, j'ai envie de vous faire venir à mon entreprise, eh bien, euh, honnêtement, ce n'est pas si long que ça. Genre, une, Souvent, c'est plutôt l'entreprise qui prend du temps avant de se décider, qui prend du temps avant de dire le go. Mais euh, c'est pas, c'est une fois que l'entreprise elle a pris son son go là, l'immigration ça, ça devrait pas poser tant de problèmes que ça. Euh... Nous, aujourd'hui, les dossiers, on a des dossiers dans certains, certaines régions où, selon certains types de visas, ça prend 2-3 mois. Il y en a d'autres, ça va prendre 7, 8, 9 mois. Mais on sait que c'est comme ça, c'est des normes, c'est euh, pour plein de raisons, là, des accords ou pas avec euh, le, le, le Québec ou autre. Mais, euh, mais je ne pense pas que ça se réduise. Euh, L'analyse la, des dossiers se réduira pas en temps, ça c'est sûr. Eh bien, messieurs, je pense que vous avez donné beaucoup de, beaucoup d'informations, beaucoup de conseils. Euh, N'oubliez pas, de toute façon, je vous, juste après, là, je vous mettrai le, le lien vers un article de Patrimoine RH où on a repris tous les éléments de, de cette checklist euh, de l'immigrant euh, au Québec. Et pareil, n'hésitez hein, pas à regarder euh, sur nos comptes MoveJob euh, euh, toutes nos vidéos, toutes nos ressources qu'on a déjà mis en place. Euh, certains on vous propose même un modèle de CV aussi, un CV euh, type euh, pour le Canada. Donc, euh, profitez-en. Et, euh, et bah, en même temps, gardez votre rêve et, en projet parce qu'à un moment, ça va arriver. Euh, et, et je le dis parce que là, pour l'avoir vécu aussi, c'est que quand ça va arriver, même si ça fait des années que vous y pensez, que vous travaillez, bah, des fois, on n'est pas prêt, quoi. Moi, j'ai fait toute ma démarche, tout ça. Puis quand c'est arrivé, euh, j'ai dit, ah, ok, ben là, dans, dans six mois, il faut que je parte. Euh, ben, j'ai dit, à ah, six mois, ça va super vite, alors que ça faisait déjà 18 mois que j'y pensais. Donc, euh, soyez prêts, gardez. Euh, puis euh, en même temps, la, la, la pénurie de main-d'œuvre au Québec, si c'est le Québec, mais c'est vrai aussi en France, parce que je vois les chiffres et autres. Euh, la pénurie de main-d'œuvre continue d'accélérer de, de, de, dans certains secteurs, dans certains métiers. Donc, il euh, n'y a pas de raison. Et puis, ce n'est pas parce que ça fait deux ans que vous faites des démarches et que ça aboutit pas, euh, ou surtout si ça fait dans les deux dernières années, parce que c'est sûr qu'on a eu quand même deux ans de Covid aussi, qui ont vraiment freiné les, les recrutements à l'international. Mais si vraiment c'est votre projet, moi, je, je reste convaincu que vous allez trouver des opportunités. Euh, en tout cas, il y a plein d'entreprises qui ont besoin de trouver des gens à l'international. Est-ce qu'elles sont toutes prêtes aujourd'hui à recruter Pas forcément. Mais euh, les choses évoluent des fois très, très vite, voire plus vite que d'autres. Hein. Rappelez-vous, hein, les entreprises qui étaient prêtes à faire du télétravail avant la COVID, il n'y en avait pas beaucoup. La COVID est passée par là. Aujourd'hui, elles le font toutes. Donc, euh, ça peut vite changer et vous pourriez peut-être trouver des opportunités. Effectivement, il est important de bien de, de persévérer dans son projet. Ce qui n'est pas, pas possible à l'instant T, mais un projet d'expatriation de, au Canada, ça peut être dans six mois, ça peut être dans un an. Et il faut vraiment vivre son projet, le construire, le mûrir. Et plus un projet il est préparé, plus il est réfléchi, plus vous serez réactif et sur place. Moi, vous serez surpris parce qu'un problème qui se déroule sur place, c'est puissance 10 par rapport à ce que je peux connaître au niveau de, de mon pays habituel en termes d'énergie que j'ai dépensé pour résoudre ce problème. Quand je parle de problème, ça peut être un problème bancaire, ça peut être un problème euh, d'assurance automobile, ça peut être un, permis, un problème de, de, de logement parce que j'ai un plombier à faire venir ou ce genre de choses. Et effectivement, ce que nous a montré la COVID, c'est qu'il y a deux ans en arrière, il y avait des métiers sur lesquels il n'y avait aucune opportunité. C'était vraiment très fermé au niveau du marché de l'emploi canadien. Très peu d'entreprises voulaient recruter des personnes. Et puis maintenant, eh bien, elles, se sont, elles se sont complètement ouvertes différemment parce que la COVID étant passé par là, pénurie de, de vocations dans certains métiers et ce pas forcément des métiers qui avaient l'habitude de faire venir des travailleurs étrangers. Donc à l'instant T, ce n'était pas possible, mais... Dans six mois, dans un an, sur mon métier, ça peut évoluer très vite et il faut effectivement être prêt. Et donc, bah, persévérer, ne rien s'interdire, vraiment euh, continuer à mûrir son projet, c'est vraiment moi, les conseils que je donne aujourd'hui euh, parce que ça vous fera gagner énormément de temps sur place. Voilà. Et puis moi, j'ai parlé pour Pôle emploi, euh, donc Service public de l'emploi en France, mais euh, j'ai vu que beaucoup de personnes étaient, nous, nous consultaient de euh, d'autres territoires je vous ai dit, renseignez-vous sur les accords propres à, à vos services publics, quels sont leurs, les liens qu'ils ont avec euh, le Canada, avec le Québec, renseignez-vous bien également au niveau de toutes vos administrations, on dit que la France, c'est euh, le, le, le pays de l'administration, il euh, y en a dans d'autres pays, c'est aussi, il y a beaucoup d'administratifs aussi à, à régler avant de partir, donc il faut vraiment se mettre en règle avec tous ces aspects et euh, bien se renseigner sur tous ces aspects, voilà. Et, et, et, et Amine, bah, ah, il revient pour le dernier. Et voilà, bon en fait, fois. on attendait Amine pour… Ah, voilà. ah là, je suis là, je suis là. Désolé pour… Le... Ouais. J'ai eu un problème technique. En fait, euh, si j'ai une, une un dernier conseil, c'est en fait, la préparation. Le mot d'ordre, c'est la préparation. Euh, préparez votre entrevue, préparez et faites des recherches sur le Québec, euh, euh, sur la manière de travailler ici, l'environnement de travail… Euh, euh, les mentalités euh, euh, le climat etc il faut il faut rassurer l'employeur ou le recruteur euh, leur montrer que vous êtes euh, prêt et euh, vous, vous voulez immigrer en connaissance de cause euh, ce n'est pas sur un coup de tête et ça c'est très important euh, donc euh, et vous n'avez plus de en fait, tout est accessible hein, sur Internet, toutes les, toutes les informations. Euh, notre euh, page Facebook de Patrimoine RH ou de MoveJob aussi, euh, le blog de MoveJob ou Patrimoine RH vous offre beaucoup de vidéos, euh, beaucoup de, de liens aussi chez Pôle emploi, euh, très, très intéressant. Euh, donc, vous n'avez plus d'excuses en fait pour préparer tout ça euh, de la meilleure manière qui soit. Voilà. Alors en tout cas, merci beaucoup Alicia de nous avoir invités. Euh, et puis, euh, dernier petit message à ceux qui nous écoutent, soyez pas avares de cette information là. Repartagez-la à vos réseaux, vos amis, ceux qui ont des projets d'immigration. Euh, je suis sûr que vous allez aider quelqu'un parce qu'en fait, je pense qu'il faut aussi être très collaboratif. Donc euh, faites profiter les autres de, de ce genre d'information. En tout cas, merci beaucoup Alicia. Merci Fabrice, euh, Amine, très merci. heureux d'avoir participé avec vous. Ouais, merci beaucoup. Merci Alicia, on se retrouve merci bientôt pour un, pour un prochain live. Sur d'autres sujets, on, on, reste, on reste là pour, pour vous accompagner dans, dans vos projets d'immigration. Merci. merci. Hey, on vous souhaite aussi de joyeuses fêtes. Ouais, ça serait quand même dommage ouais. de pas en parler. On n'a jamais été aussi prêts. Le temps des fêtes est une période effectivement au Québec qui est très suivie.